On a vu dans une vidéo précédente la trilogie des inférences induction, déduction, abduction. Dans cette vidéo, on va exemplifier cette trilogie avec un exemple classique, celui des haricots. On commence par la déduction. Dans une déduction, le point de départ, c'est la règle. Tous les haricots de ce sac sont blancs. Ensuite, on passe au cas particulier. Ces haricots sont issus de ce sac. Du coup, résultat, ces haricots sont nécessairement blancs. Donc il y a une notion de nécessaire, il n'y a, a pas le choix. L'induction, c'est la direction inverse. Donc on a pris des haricots du sac, et on voit que tous les haricots qu'on a pris, qu'on a vraiment sont blancs. Donc on veut passer à la généralité. La règle générale, c'est tous les haricots de ce sac sont probablement blancs. Donc ce n'est pas nécessairement parce que c'est possible qu'on a eu de la chance, qu'on a pris que les blancs, et qu'il y en ait un ou deux noirs qui traînent dans le sac. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de, de, de doute quelque part. L'abduction, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au sens où il y a aussi un doute. On a trouvé par terre, par exemple, des haricots blancs, or on voit, donc euh, c'est donc le résultat, on, on voit, on a une règle générale qui dit. Euh, tous les haricots de ce sac sont blancs, donc les haricots qu'on a trouvés par terre sont probablement issus de ce sac, le cas particulier. Donc un peu comme l'induction, il y a cette notion de, de, de doute, ce n'est pas nécessairement blanc, euh, issu de ce sac. Et en fait, à chaque type euh, d'inférence, euh, on peut euh, distinguer euh, un type de fallacie donc lorsqu'on fait euh, un raisonnement, un argument déductif, on va avoir des fallacies de type euh, fallacie propositionnelle. Donc on, on verra, on exemplifiera avec des, des arguments fallacieux pardon, de type euh, affirmer le conséquent. Sur euh, les arguments inductifs, donc de généralisation, on aura tous les problèmes qui relèvent de la généralisation hâtive. Et euh, sur tout ce qui est euh, abductif, euh, abduction, eh bien, on va avoir le problème des hypothèses euh, trop, trop pointues ou pas assez parcimonieuses. Donc voilà, à chaque fois, on va avoir des types de problèmes. Et je trouve que c'est une façon de catégoriser les arguments fallacieux qui me semble euh, plus claire en définitive que formel versus informel, même si au final, on va reprendre cette typologie classique.